Bonjour Philantre Salut, salut Kika Alors du coup, ton vrai prénom... Donc on va préciser que, voilà, que tu es en interview avec Kika pour de Radio, à ce nom à côté de Bordeaux. Okay. Et donc, euh, moi les auditeurs m'appellent Kika et toi pourquoi on t'appelle Philantre euh, bah, C'est venu d'un surnom qu'on m'a donné dans mon groupe de rap que j'avais à l'époque au lycée. Et euh, on a mélangé mon vrai prénom Philippe et le mot Philanthrope. Pour, le, pour donner filantre et en fait j'ai réorthographié ça pour être un fil entre les mains. D'accord. C'est comme un lien, une connexion quoi. Donc euh, filantre, ça te suit euh... Depuis, euh, depuis un petit moment maintenant. Ouais. D'accord. Tu es en interview avec moi. On va passer ton interview donc sur e Radio dans mon émission reggae qui s'appelle Kikaliente. On met, euh, on met du reggae dans la tête des gens. Tu as sorti un album qu'on va montrer qui s'appelle Inno Wally, avec une très très belle couverture, magnifique, Merci. toute pleine de couleurs. Il compte 10 titres. Et donc, il est sorti le 15 mars. Et dans, ouais, dans le titre éponyme qui a fait plus de 3000 vues sur YouTube déjà, tu remercies l'Afrique. Comment t'es venu venue l'envie de partir là-bas ben en fait, j'ai fait longtemps que j'avais envie d'aller là-bas, de franchir le pas, d'aller sur ce continent qui est tellement mystérieux, et d'une autre culture, qui est plein de chaleur. Et après, j'ai mis du temps à y aller parce que c'est Bob Marley d'abord qui m'avait fait tourner le regard vers ce continent avec son album Survival. qui a fait tourner le monde entier le regard vers ce continent. Et en fait, j'ai attendu de rencontrer des artistes qui s'appellent Bang les de Guinée-Conakry. Ils sont venus en France et on a fait un concert à Montpellier ensemble. Je les ai fait venir à Montpellier et ils ont invité chez mes parents. On s'est rencontrés qu'on on est devenus proches. Et six mois après ils m'ont dit c'est toi qui vas venir chez nous. Et donc ils m'ont invité sur un festival et ce que je ne savais pas c'est que c'était des stars du pays là-bas. <rire> donc euh, j'ai joué mon premier concert devant plus de 30 000 personnes, 30 000 Guinéens à Conakry. Excellent. La voilà. première, euh, première aventure africaine était complètement folle. Quoi. Et ça, c'était le début. Quoi. Après, du coup, je suis retourné d'abord en Guinée, puis après, euh, ça a marché euh, un peu, ça a pas mal marché pour moi euh, en Afrique. Et du coup, il euh, y a eu d'autres pays qui, sont, qui ont suivi. C'était en quelle année ça C'était 2012, décembre 2012, enfin 2013, on va dire, en janvier. Fin de... Oui, quand et elle donc, était là-bas. Euh, voilà. <rire> Tout plein de soleil. Alors tu joues de la guitare. Est-ce que tu joues d'un autre instrument euh, Surtout de la guitare. Surtout de la Après, guitare. Je chante, surtout, quoi. Et on va parler un petit peu de cet instrument qui est la Cora. Est-ce que Sidiki Diabaté, euh, il a essayé de t'apprendre à jouer de la Cora euh, Non, mais on n'avait pas eu tellement de temps que ça pour euh, apprendre un instrument. Ça prend beaucoup de temps. Après, j'ai eu d'autres euh, amis qui jouent de l'akora, euh, j'ai pu essayer, mais euh, il faut du temps quoi, pour, pour ça. Et souvent, quand je suis en Afrique, je suis en, en tournée, il y a des concerts, il y a des émissions, et du coup, on a peu de temps euh, pour pratiquer quoi et Oui, tu cours partout. Oui. J'aimerais bien, j'aimerais bien. Euh, oui, parce que ça ressemble ça. à la guitare un peu. Ça ressemble, mais c'est un autre monde, et c'est à mon avis beaucoup d'années de pratique. Et puis c'est ah, un autre son euh... Ouais. Permet... C'est très joli, mais je préfère faire jouer à ceux qui savent jouer. Quoi. Bien sûr. Surtout Sidiki Diabaté. Et Sidiki Diabaté qui est le fils de Toumani Diabaté. D'accord. Et euh, qui est un maître de la kora contesté dans le monde entier. Et, euh, et Sidiki, c'est son fils et il est pas moins fort que son père. Alors ton album, il est envoûtant. Il nous transporte hein, vraiment. À propos de ton titre de là-haut, « Si tu avais le pouvoir de Dieu, quelle serait la première chose que tu ferais ?» <rire> je sais pas, en tout cas, j'ai dit une idée dans, le, dans ce texte-là, de là-haut. Ce que je dis, c'est on est tellement petit sur Terre, nous humains, que si j'étais dupe, j'avais envie de souffler pour mélanger tous, ces, tous les humains, quoi. Mmh. Et, Pour mélanger tous les pays, quoi. Bien sûr. Après, il euh, y a trop, beaucoup de choses à faire, donc euh, c'est une question difficile. Hein. En tout cas, je ferai en sorte qu'on qu soit plus unis, quoi. De l'amour, de l'amour. Ouais. Tu es tombé dans le reggae à l'âge de 21 ans. Pourquoi as-tu quitté le hip-hop euh, En fait, j'étais dans le reggae avant. J'écoutais beaucoup de reggae à partir de 17 ans, 16 ans, même avant, en fait. Ouais, ce que tu disais avec Bob Marley Mais j'en jouais pas encore beaucoup, quoi. On mmh. essayait, et puis c'est une discipline qui est, qui est particulière, et c'est pour ça que je l'ai choisi aussi, c'est que c'est un autre monde, c'est un. Un temps qui est plus lent. Et en fait, euh, en Afrique, comme, euh, comme dans le reggae, ben, on prend le temps de vivre et, euh, et de penser, et d'avoir de, de de, des relations amicales avec les gens et, oui. et de discuter. Donc euh, le reggae aussi permet ça. Quoi. Il y a du message, il y a tellement de, de, de bons côtés dans le reggae Bien que, sûr. Euh, que je ne pouvais pas jouer autre chose que le reggae. Puis c'est tellement vaste aussi. Ouais, c'est vrai, c'est comme, comme beaucoup de styles musicaux, en tout cas, il y a beaucoup à faire et on peut faire euh, tous les styles qu'on veut. Moi, j'ai choisi un peu la couleur africaine pour cet album, quoi. Mmh, tu as bien fait. On va, on va rester en Afrique, puisque depuis Positif, ton album de 2012, après Homme libre en 2016, maintenant Inouali, qui veut dire merci, donc, euh, en guinéen. Ouais. Euh, Exactement. Dans lequel participe donc Sidiki Diabaté, euh, dont, par... dont on a parlé précédemment. Également Takana Zayon et Tiken Jafakoli. Quand tu as composé et écrit ta première chanson à l'âge de 10 ans, t'attendais-tu à faire un si beau parcours Toi qui as aujourd'hui 34 ans, si je ne me trompe pas. <rire> Bientôt 34 ans, mais c'est ça. Enfin, non, je ne m'attendais pas. Mais en tout cas, je rêvais déjà de ça. Tu en rêvais. J'ai toujours mes rêves d'actualité. Je veux aller toujours plus loin, mais c'est vrai que j'ai réalisé pas mal de rêves. Faire un, un son avec Tiken Jaffa Fakoly, c'était vraiment un truc inimaginable pendant beaucoup d'années. Ça a dû te et mettre les frissons. Ouais. En faisant des tournées en Afrique, ben, je rencontre des artistes et je rencontre du public. Et ça s'est fait presque naturellement quoi, avec Tiken, avec Takana. Et à force de se rencontrer, on est devenus amis et puis euh, j'avais un son à lui proposer qui était engagé. Mmh qui parlait au peuple. Uh, Tikenja est un ambassadeur du peuple. Bien sûr, et puis le reggae aussi, hein, c'est uh, la musique ouais. qui... qui... Et donc il fallait que j'ai un morceau assez solide, assez puissant pour, uh, pour, pour, pour, à sa hauteur. Quoi. Mm -hmm. Et c'était le cas uh, selon lui, donc il a, il a dit oui, pas de problème. T'étais fier de toi, alors on parle de ce morceau avec Tikenja qui est la marche. La marche, c'est et, uh, et, et qui parle, qui, ça, ça va de soi. Ouais, on part d'une manifestation, en gros, on raconte l'esprit d'une manifestation, hein, mm -hmm. d'un peuple qui se réveille, quoi. Bien sûr, un peu comme le et gilet euh... jaune, maintenant, en France. Voilà, exactement, on est arrivé juste avant le gilet jaune pour dire ce, ce truc. C'était euh, prémonitoire C'était euh, plus <rire> que prévu, quoi. C'est ça. Du coup, tu trouves où l'inspiration pour écrire tes textes Bon, dans, dans les voyages et dans... En tout cas, je prends du temps pour l'accueillir. La, pour Ouais. Dans toute ma vie, en fait, j'essaie de. Il y a des morceaux qui étaient plus anciens, d'autres plus nouveaux, mais dans tous les cas, les textes viennent après la musique. D'accord. Donc, je les ai travaillés après avoir enregistré en studio à Bamako les musiques. D'accord. Donc, d'abord les musiques et ensuite les textes. Il voilà. y a toujours des idées, une idée de départ. Mm -hmm. Bien, selon le moment. Par exemple, de là-haut, j'étais en haut, un, dans un avion, les <rire> Et je voyais la terre d'en haut, donc euh, forcément, euh, j'ai voulu raconter un peu ce que je voyais. Est-ce que tu envisages d'apprendre à parler sousou, -sous, le dialecte de Guinée Est-ce qu'en Afrique, on t'appelle Filantre Ou est-ce est qu'on t'a donné un autre petit nom, comme ils font là-bas, en Afrique bon, euh, On m'a donné d'autres noms, mais euh, je ne m'en souviens plus, parce que chacun m'a donné son nom. Il <rire> euh, y a la Guinée, y a le Sénégal qui a suivi, il y a le Mali, et il y a la Côte d'Ivoire. D'accord. Donc au final, euh, oui, j'ai commencé à apprendre du sous des, euh, des bonjour, au revoir, merci, Inouali, wantanara qui veut dire on est ensemble. Wantanara, d'accord. voilà. Et, euh, et après, mais le truc, c'est que je, je me suis vite retrouvé à Dakar, où on parle Wolof, au Mali, où on parle Bambara, oui. en Côte d'Ivoire, où on parle encore dix dialectes différents. Donc euh, c'est pas facile d'apprendre une langue. Euh, Particulièrement. Et le Wolof, c'est très compliqué. On sent dans cet album ta colère, hein, qui est mise en poésie, tu en parlais. On sent aussi tout l'espoir que tu as en l'homme, qui, quelle que soit sa couleur de peau, a la même couleur de sang qui coule dans ses veines. Si tu devais refaire le monde, par quoi tu commencerais ah, Encore une histoire du dessin. en fait. Bon, abolir les frontières. Parce qu'en en fait, elles ont été faites complètement euh, de manière aléatoire et de manière euh, violente. Mm -hmm. Et euh, du coup, euh, ça ne respecte pas les, les, les échanges culturels, et les, les, les, les populations, les ethnies. Bien sûr. Donc, euh, ça serait une chose pas mal à faire. Qu'on puisse aller où on veut. Enfin, euh, je veux dire, le droit de vivre où on a envie de vivre. Et, bon, on ne choisit pas l'endroit où on est. Quoi. Mm -hmm. Exactement. On peut choisir l'endroit où on est EST. Tu ouais. parlais de Bob tout à l'heure, Bob chantait déjà dans les années 70 « Don't give up the fight », si tu avais pu faire un duo avec lui, de quoi aurais-tu parlé Il y a tellement, j'aurais tellement voulu faire un petit avec lui, ou un duo avec lui. Avec lui. <rire> euh, bon, à mon avis, on aurait parlé d'espoir de, et de, de, de, de, un peu comme Ticane aussi, d'essayer de relever le peuple, de mm -hmm. donner de la force aux gens. Oui, l'espoir avancé la paix ouais, l'espoir et l'union ouais. mais après en essayant de trouver un axe quoi, en essayant de trouver quelque chose de détail j'aime bien partir du détail pour, pour, pour aller plus, plus dans la généralité après quoi. pour ensuite développer trouver un axe, une, un détail j'aurais vu ça avec lui ouais. on aurait pris la guitare et on aurait discuté carrément, carrément comme, comme tu peux faire avec Tikenja qui ouais. est encore parmi nous heureusement Aujourd'hui, plusieurs combats sont menés partout dans notre monde contre la pauvreté, contre le réchauffement climatique, contre la puissance des lobbyings. Comment faire en sorte que l'amour entre les hommes perdure alors que les différences sont de plus en plus flagrantes et les divisent ben, On essaie chacun de sa manière. Avec la musique toujours Moi j'ai la musique, heureusement, puis après j'ai ma personne, euh, par exemple quand je voyage en en Afrique ou même en France, en fait, l'idée de cet album, c'est de créer un lien euh, entre deux continents, mais... bon, plutôt vers l'Afrique de l'Ouest, parce que je ne peux pas parler pour toute l'Afrique, mm -hmm. c'est trop vaste, ni toute l'Europe, ni toute la France. Mais si on peut créer un lien, apporter des couleurs africaines, de la chaleur en France, apporter un autre, une autre culture euh, en Afrique aussi, mm -hmm. et, euh, et ça, ça marche, quoi. ça, ça, ça fait son effet. Et puis, dans les festivals où j'étais, souvent j'étais le seul blanc de toute la, la place. Et du coup, c'est ce toujours un, un premier pas à faire. Oui, ça crée des connexions entre les gens. Donc en gros, voilà, euh, échanger, voyager. Et, et voilà, comme toi, tu fais des interviews. Euh, on essaie tous de mener notre petite euh, barque et poser notre pierre à l'édifice. Bien sûr. Créer des connexions, c'est ça le plus important. Hein. Il entre. <rire> C'est ça, c'est très très beau en tout cas. Du coup, par rapport à l'Afrique, par rapport à tout ce que tu fais là-bas, es-tu engagé dans des associations humanitaires euh, Pas vraiment. Enfin, C'est-à-dire que je ne me suis pas engagé dans une particulièrement. Après, euh, y a aussi... il faut dire que ça demande beaucoup de boulot ce que j'ai je... ce lancé ouais. cet album. J'ai mis trois ans à le faire avec beaucoup de voyages. Euh... Et du coup, je sais pas encore, j'ai croisé des, des associations et tout ça, ouais. mais euh, j'ai pas pu choisir ou j'ai donné mon énergie dans beaucoup de choses dans, mmh. dans ce projet-là. Mais oui, quand on est chanteur, on peut pas trop trop se diversifier non plus. Voilà. Hein. Et puis financièrement, euh, c'est aussi, un, aussi un, un grand travail que j'ai mis tout, tout ce que j'avais dans ce projet aussi. Et oui, ça ouais. m'amène à ma dernière question. Tiens, tu, tu me fais la transition. Euh, Puisque tu disais, tu as mis trois ans pour faire donc cet album qu'on remontre aux auditeurs, Filantre, Inouali, est-ce que dans trois ans, il y aura un, un, un autre album Est-ce que c'est tous les trois ans Ou euh, tu attends vraiment de réunir tous les fonds nécessaires à, afin de pouvoir produire aussi les clips que tu sors bah En fait, j'ai travaillé avec le temps aussi ça fait trois ans parce que justement, euh, je pouvais investir... Petit à petit, en gros, je faisais une session d'enregistrement, puis un autre, puis mm -hmm. après le clip. Ça venait avec le temps, le temps de mettre de l'argent de côté. Et, euh, et là, je partais sur un projet, quoi. Sur un clip, sur un enregistrement, ou des euh, oui. choses comme ça. Donc, euh, le prochain album, soit, soit j'ai une production qui, qui est séduite par, par, par mon projet et qui me dit bon, voilà, il y a le budget, euh, enregistre un nouvel album. Là, je, je, ça peut être très rapide. Mais en gros, deux, trois ans, je trouve ça bien parce que cet album, je vais le défendre pendant 2 ans. Ouais, ouais, ouais, c'est l'idée. Cette puis l'année 2020, où on va vraiment plus axer sur les festivals et sur les concerts. Bien sûr, parce que tu prévois une tournée, donc du coup... Voilà. Donc là, on a une équipe de distribution. Ouais. Ça s'appelle Divise Musique. Oui, oui. Et donc l'album est, grâce à eux, dans tous les magasins de France, FNAC, Cultura, Leclerc. Et puis on fait et un euh, big up aussi au bureau de Lilith. Et voilà, c'est ce que j'allais y venir, à ce bureau de presse. Donc Lilith, de Géraldine, elle s'appelle. Ouais. Big up à ouais. elle. Euh, donc on a manqué de tourneurs aussi. Il nous a manqué un tourneur cette année pendant que j'étais encore en Afrique, décembre. Euh, il fallait démarcher les festivals et puis c'est ça que, qui m'a manqué. Euh, mais on a trouvé quelques dates, donc c'est cool. Mais après on préfère un truc, on va organiser une vraie tournée pour l'année prochaine. Et puis doucement mais voilà, sûrement. Après, avec du, de la France surtout. Puis on va essayer d'aller euh, outre-Atlantique, Canada. Et aussi, on a en Afrique. C'est prévu de, de faire un gros, gros projet en Afrique. Ouais, oui, si tu n'y vas pas, et il manquerait quelque chose. Il hein. ouais, faut que je sorte euh, cet album là-bas. Bien sûr, bien sûr. C'est tout et le bonheur qu'on qu te souhaite. En fait, hein. Pour la France, euh, moi, principalement d'abord. Oui, oui, oui c'est euh, la Bretagne, jusqu'à Marseille, voilà. Toulouse. J'allais partout parce que ça faisait trois ans que je n'avais pas joué, même en France. Mm -hmm. J'avais arrêté les concerts pour me consacrer à la production. Ouais. Donc là, maintenant, c'est un retour. Donc euh, voilà, j'essaye de me faire connaître juste euh, à petit. Bien sûr. Bon, après, ouais, c'est pas ton premier album, donc du coup, on, on te connaît déjà un petit peu. Ceux qui te suivent euh, espèrent et attendent beaucoup beaucoup de messages. Je remercie tous ceux qui me soutiennent pour ça et ils me disent quand est-ce que tu joues là, quand est-ce que tu joues là. Donc ça arrive, on fait, tout. on fait tout notre possible. Et tu as prévu de venir à Bordeaux euh, Bordeaux, on n'a rien prévu pour l'instant, mais... Ouais, c'est ce que j'ai vu. <rire> Il n'y a pas de 33 encore. Mais non, euh... pas encore 33 à on Ça ne serait tardé. <rire> le Régui Senska peut-être l'année prochaine. C'est tout, tout le bonheur qu'on te souhaite. Merci. Continuez d'écouter le monde de Kika. <rire> et euh, et euh, en tout cas, je vous envoie de bonnes ondes, de la bonne musique. Et euh, merci à toi pour, pour cette interview, c'était super sympa. En tout cas, merci beaucoup à toi, Filantre. Merci, Kika. Je te souhaite une bonne tournée et puis à plein plein de réussites pour ce nouvel album qui est vraiment excellent. Encore bravo. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao.